C'est pas de mon avenir, la c'est la solution C'est pas moi qui décide mes solutions De fois je lève mon âne à joue le pro-évolution Je détruire le temps qu'ils écrivent les introductions. Qu'est-ce qui se passe de son accent Je parle avec mon instru, je trouve la connaisse de la rue Je déteste toutes les choses Dans mon cœur un cancer, rien n'est grosse Dans ça c'est pas la ma main force Tous les jours la casse de ma tête pardonnez que je gagne, ça va le chemin c'est très long et j'ai très fatigué. Ma vie est là et le jour de devenir magique. Je veux faire un prix pour oublier mes bruits et pour oublier mon passé. Ma tête elle est cassée, mon cœur elle est brisé. C'est qui qui m'appelle, même, Je connais pas. J'ai un pas, il y a un drone à clé, là ça pas. Hey, ma vie, le vieux mon lice. Je suis un artiste, beaucoup détrice je vais te bâtir, ça tombe Moi je suis partir à ton quartier Et je dis tombe, tombe, tombe Et toi tu le fais, maman Et moi je le faire, pow, pow, pow C'est mort A mariner descend, petit mon zart Pour jouer le bar dans ton mazart C'est bien.